Ho oh, oh, ho oh, ho, et joyeux Noël, non c'est pas encore échoué à je sais, mais comme dit toujours le proverbe, un père Noël n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément, je sais que c'est du plachage, je m'en fous, allez on y ouvre, j'ai vu en avance le neuf cette fois-ci, <rire> alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a un ah, curivolt, alors c'est c'est curibo et volt. Mais pas youtubeur, regardez-moi cette petite merveille, c'est vrai qu'on dirait un curibo avec un éclair dans la gueule, c'est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez cibler un monstre XYZ avec du matériel. Du matériel, mais pas du matériel de bricolage qu'on est bien, oh, vous m'avez compris. Détachez-lui un matériel et si vous le faites, invoquez spécialement un coribol depuis votre deck. Non utilisable comme matériel synchro. Si attention, ouais, bah, c'est un petit coribot de plus, quoi, c'est cool. Là, bah, la fin on y aura tous les coribos. Attrapez-les tous Non, ah, c'était peut-être la blague de trop, je crois, ça. Écoute, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve demain pour notre ouverture. Et promis, cette fois-ci, je serai allé à le short-up, parce que je me suis encore fait encore une fois engueuler par la mer Noël. Allez, bisous, chocolat et petit règne. À demain